Oh putain Il est fou ce qui est fou ce qui voilà, le matin commence mal. Il est parti tellement longtemps j'ai cru qu'il était tombé de sommeil. Ouais, tu sais, heureusement, j'ai bien fait de revenir. D'abord, un, on a laissé la fenêtre ouverte. Et comme on peut passer d'un balcon à l'autre, oui. n'importe qui peut rentrer. Très bien, très, deux, très on bien. a laissé la porte ouverte. Ça, c'est moins bien. T'as laissé la porte mon ah ah avec mais... le poignet. <rire> et et puis tout le matos photo oh Heureusement que je t'ai envoyé là-bas. Oh là là là. Il manque pas d'air. C'est incroyable comment il manque pas d'air. Il a un optimisme, mais je te dis pas. Michel, oh Michel, quel optimisme. Bon, t'appuies sur le bouton parce que j'aimerais descendre. Oui, t'as raison. Voilà. Derrière moi, vous avez Oscar. Oscar était un. Un phoque un phoque qui euh, nageait dans les eaux du port euh, juste en face de, de l'hôtel toujours présent dans le port et extrêmement sympathique pour euh, tous les navigants les marins les pêcheurs mais également les hôtes de l'hôtel dans lequel nous séjournons et visiblement donc euh, comme vous le voyez là à l'image euh, beaucoup de, de de personnalités sont venus à cet endroit, ont connu, ou en tout cas ont fait un hommage à ce phoque. C'est franchement amusant, c'est intéressant, les souvenirs des, des personnalités, même animales, et dans notre vie on a parfois aussi également la même chose, des souvenirs, peut-être avons-nous des animaux de compagnie, un animal de compagnie auquel nous tenons énormément, un animal de compagnie qui nous a particulièrement marqué. et c'est vrai que les animaux, outre les humains, peuvent nous apporter énormément de bonheur et de joie, et ça il ne faut pas le négliger. C'est la fleur de la région qui s'appelle la protéa. Voilà, ils font des bijoux dans cette forme, ils font des bouquets avec cela. C'est une sorte d'artichaut, mais qui sent bon. Voilà. Bon, là aussi, c'est un artichaut, mais il sent moins bons, hein. mais -ce que tu racontes, en fin bon. Hum. C'est Enfin. C'est bon C'est délicieux. Tu hein. te régales. C'est vrai qu'avec ces merveilleux fruits-là. Ah ouais. Ouais. ouais Moi aussi, je prends des fruits. Il mettra, moi, petit déjeuner. Sur Facebook, l'un de vous m'a laissé le, la question « Mais comment se fait-il que tu sois tout le temps heureux ?» Alors, le secret est simple. C'est déjà qu'il n'y a pas de secret, c'est que je ne suis pas tout le temps heureux. Il y a bien entendu des contextes et un environnement qui fait que euh, je suis heureux. Bon alors, si bien entendu je suis globalement heureux, si vous avez suivi mon programme vidéo Millésime, ma meilleure année, donc allez voir euh, en ligne programme-millésime.com où pendant un an je me suis filmé et pour montrer tout simplement qu'il était possible d'être optimiste quelle que soit la situation euh, qui arrive, mauvaise, bonne ou neutre, parfois il y a des situations et c'est ni bon ni mauvais. Euh, comment je fais pour être tout le temps heureux C'est simple. Je vais prendre un peu la métaphore du, du bateau. Voilà, Là derrière il y a justement un bateau, c'est l'occasion jamais d'en parler. C'est quand un bateau navigue sur l'eau, ce qu'il fait qu'il flotte, c'est qu'il ne prend pas l'eau justement. C'est que le navire est imperméable à l'eau. Et qu'est-ce qui fait qu'un navire coule C'est qu'il prend l'eau, justement. Que L'eau représente un petit peu notre environnement. Nous sommes dans notre environnement et nous ne pouvons y avoir que très peu d'influence. En revanche, quand nous devenons perméables à notre environnement toxique, c'est là où nous allons sombrer et couler. En fait, pour certaines personnes, il s'isole du monde en se coupant de la télévision, et c'est vrai que la télévision il y a très peu de choses qui sont vraiment intéressantes mais la télévision est comme tout outil, comme internet, comme facebook il y a toujours des gens qui critiquent facebook comme étant euh, voilà, euh, quelque part de, quelque chose de diabolique, quelque chose qu'il faut absolument bannir, mais en général quand on parle comme cela c'est qu'on n'a pas bien compris comment fonctionne l'outil, on peut très bien dire pareil d'un couteau un couteau ça peut tuer, mais un couteau ça coupe un couteau ça peut sauver, et bien dans la vie c'est exactement pareil, qu'est-ce que vous faites avec les éléments qui vous entourent de quelle façon êtes-vous perméable ou imperméable avec ce qui vous arrive, euh, et même les choses qui vous touchent personnellement. Euh, Qu'est-ce que vous en faites Est-ce que c'est la fin du monde Est-ce que c'est la fin de tout L'image, la représentation que vous faites d'un événement va devenir votre réalité du moment. Donc si en effet vous vous sentez malheureux, triste, et vous avez l'impression que nous vivons dans un monde pourri, eh bien c'est votre réalité. Et c'est vrai que nous vivons dans l'absolu dans un monde pourri, et, et c'est vrai que nous ne naissons pas tous égaux face au monde. On est d'accord mais c'est ce que vous faites, ce que vous faites qui fera la différence. Ce que je veux dire par là, ce qui fait que je suis, entre guillemets, tout le temps heureux, c'est que je ne me complique pas la vie. Mmh. Parlons-en justement de se compliquer la vie. Vous savez, vous connaissez ces gens, peut-être que vous-même vous pensez que votre vie est compliquée. Est-ce que notre vie est compliquée Pourquoi dit-on que la vie est compliquée Quelle est notre référence pour que nous pensions que notre vie est compliquée C'est quoi votre référence C'est quoi une vie pas compliquée une vie bien rangée qui rentre dans un cadre, moi j'en veux pas de cette vie, hein. je ne suis pas vous, mais moi j'en veux pas. Hein. Euh, alors bien entendu, s'il si est bon de temps en temps de se poser et d'avoir euh, une routine, un train-train quotidien de temps en temps, oui pourquoi pas. Mais c'est quoi Ça veut dire quoi Ma vie est compliquée, ma relation est compliquée De deux choses l'une, c'est ou parce que nous n'assumons pas quelque chose qui semble être sorti de la normalité sociétale, ou parce que nous ne sommes pas heureux avec ce que nous avons vécu. Et ça aussi c'est... C'est un point très important. Alors parfois on peut vivre des moments, on peut vivre des relations, on peut vivre des instants de vie qui nous semblent malheureux, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est compliquée. Imaginez, imaginez la puissance du, du cerveau, et les neurosciences en parlent très clairement de cela. Ce que vous vous imprégnez au cerveau, vos pensées deviennent vos réalités, et si vous êtes convaincu que votre vie est compliquée, eh bien vous allez vous-même ne pas vous sentir à l'aise avec votre vie. Pourquoi pensez-vous que votre vie est compliquée Non, c'est votre vie, elle n'est pas plus compliquée que d'autres. Connaissez-vous la vie des autres pour dire que la vôtre est compliquée Vous voyez Relativisez, relativisez et cessez de dire que votre relation ou votre vie est compliquée. C'est pas vrai C'est votre vie et soyez-en fiers. Assumez votre vie, cessez de dire que c'est compliqué. Acceptez votre vie. Vous pensez que moi dans ma vie, des choses compliquées, j'en ai. Si je prends en effet la normalité et que je rentre dans un cadre sociétal parce que le monde me dit qu'il faut que j'y réagisse comme ça, punaise Ouais alors ma vie elle est super compliquée, bon, en attendant je l'adore. Alors simplifiez-vous la vie et autorisez-vous à être heureux. Euh, je savais, j'ai senti... J'ai senti ta présence et je me dis il va vouloir encore me pincer le nez. J'ai senti que t'allais faire quelque chose. Oh j'ai raté. Senti... Je me dit je passe de l'autre côté pour pas que tu vois mon ombre. J'ai senti une touche près du lit, je me suis dit, il y a Michel qui vient par là et vient chasser. Là-bas en face, c'est l'Antarctique, un truc de fou. Et derrière, c'est bourré de mouettes. Juste, elle veut pas me voir. Viens là la mouette. Oh, la moulette, viens là c'est la mouette, elle est derrière toi. Elles sont toutes derrière elles ne veulent pas passer. Il y a une odeur ou je sais pas trop quoi. Ça, elles s'arrêtent. Non, mais si tu regardes là, elles sont juste au-dessus de toi. <rire> Capitaine c'est <d> dégueulasse. putain d'abandonné. Zenilaki. <rire> <rire> Zenilaki. Ok. Voilà. Saneli, uh, I'm Sia. I'm your Sia. Yeah. N'oubliez pas, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis si vous n'avez pas encore liké, likez. Et puis si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Et puis tu fais tout ça tout simplement parce que moi aussi je t'aime.